Je fais du son comme tu vois, c'est mon médicament, c'est ma drogue. Je fais du son sans aucune loi, sans aucun chapitre ni prologue. Mon dialogue, un long monologue, je n'ai rien trouvé d'analogue. On me dit d'aller voir le psychologue, mais je dis en route le psychologue Blague pas, je n'ai que ça, pour alléger mon âme, je ça. Tu penses que je n'ai pas le talent de certains Ah, je m'en bats les reins, faisant certains. Je fais du son, c'est pour moi, j'arrêterai jamais de la vie. Depuis toujours, j'écris, je ne Toi t'as brisé, as-tu vraiment soigné tes douleurs Moi je sens que mon cœur est apaisé, je n'ai plus ni manque ni rancœur Piégé dans le manège, ma tête tourne plus d'air Mélange de son malège, parfois je quitte terre Quand je serai oublié, je vais être un être lié au fluide Invisible, au fluide, indissible Je n'ai pas de visage, rien non pas déguisé, je n'ai rien à mise et je crie quand la muse Viens par la ruse, dirige ma plume à la pleine lune, amertume, mon brume, je résume, j'exhume, monte le volume et le son à fond, monte le volume, je libère le fond. Tu parles pas de ma vie, pas de ciné. De toute façon, je saurais pas quoi dessiner. L On ouvre pas le robinet. Tu veux que je gâche le dîner On est bien loin de la belle au bois dormant. Grâce dedans, elle était en sang. Moi je dormais pas, je faisais semblant la pauvre. J'étais petit, j'étais. Tous ces mauvais souvenirs, assez trop de temps gâchés. J'ai plus de larmes, je n'ai plus les retenir. Seul, je fais du son là, je mélange les potions. Je cherche l'alchimie, ah, je libère l'émotion. Piégé dans le manège, ma tête Maître. être